Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser, aux psychiatrisés en sursis tous les marmots de la zone grise, genre agités trop bouillant dès la matière, à ceux qui stèrent dans un silence assourdissant, Pour escaper de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet, comme pour planter le décor, détourner le destin, Immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, Pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel, de partout ça se rétrécit, si les médocs ont baïonné, et l'asile et la ville cherche même pas une issue. Tout autour c'est pareil, des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne ma camisole, par de toutes les douleurs. mort, sa turbine à la chaîne, de la crèche à la morgue, à la longue, les injures ont façonné les corps. Les vautours sont sortis, sortie, café fait ton office fait nos vies des parcours, promenade en zone grise pas que je relève de la psy, y'a problème C'est pas dit que je m'en relève ici Premier garde, dessus on garde à vous veut que tu te mettes à table, comme en garde à vue Sale, peu de garde-fous, peu de cartes à jouer C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre Et la nuit, l'infirmier dort paisible Pendant que mes morts ou vifs, jouent de la corde à vide Serre des dents, moi j'ai de la haine à revendre Mais là je leur fais